Le vent s'il vous plaît. Psaume chapitre 103. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est vraiment ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Que Dieu nous bénisse richement. Psaume chapitre 103.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 Louis soit l'éternel. Alléluia. L'éternel est ma force. Alléluia. Louis soit l'éternel. Alléluia. Sois l'éternel. Alléluia. Oui, sois l'éternel. Alléluia. Que ton nom soit loué, notre Père. Que ton nom soit exalté et glorifié, mon bien-aimé, Père, Père Saint, au oh Dieu. Nous sommes vraiment encore heureux de pouvoir encore être dans cette maison, dans ces lieux, Père, et où nous pouvons nous retrouver avec nos frères et soeurs, avec lesquels nous, nous chantons des chants de Sion, réalisant réellement tes compassions à en notre endroit, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, par la lecture de ta parole, Père oh Dieu. Oh, tu es vraiment bon. Autant l'Orient, dans l'Occident, Père Saint-Dieu, autant tu es aussi nos iniquités, mon roi. Quelle bonté, mon Seigneur, quel amour, quelle compassion. La distance est tellement si énorme, mon roi, à tel point qu'on ne peut même pas se souvenir de cela, mais tu es le Dieu merveilleux, Père. Aujourd'hui, encore mon sauveur tu nous rappelles que tu es là parce que tu es aussi le dieu qui pardonne les iniquités le manquement aussi pas du nos offenses qui purifie aussi et qui sanctifie aussi davantage mon roi pour que notre âme puisse vraiment te louer avec reconnaissance mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci notre Père Céleste, notre Dieu. Merci encore, Dieu, pour ce que tu as fait pour mon frère, ce que tu as fait aussi et pour ma soeur, ce que tu as fait aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, béni, aimés Père Saint-Dieu. Et pour lesquels aussi nous voulons te dire encore merci parce qu'ils ont été à différents endroits, mais ta main les a protégés, Père. Merci aussi pour tous nos frères et soeurs qui sont également aussi en connexion, partout où ils se trouvent. Nous te remercions encore parce que tu es leur soutien et aussi leur force, mon Père. Pour les cantiques les chants, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Nous te prions de continuer encore davantage d'inspirer, Seigneur, parce que nous aimons tant te chanter, nous aimons tant te glorifier au travers des chants et des cantiques. C'est vrai, notre cœur vraiment, voudrait vraiment avoir cette grâce de pouvoir tous les jours chanter les chants de Sion pour toi, Père. Ben. Merci encore pour ces instants que tu nous donnes. Oh Dieu, tu as dit qu'il n'y verra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh Dieu, tu nous donnes ce privilège de pouvoir aussi t'entendre encore ce soir. Donne-nous des cœurs bien disposés, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux parce que nous réalisons que nous sommes le peuple de Dieu. Et comme le Seigneur l'a dit, « Ne touchez pas mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes », nous réalisons que le Seigneur, notre Dieu, il veille vraiment sur chacun de nous tous, comme il ne l'a fait pas, effectivement, aussi. Et c'est aussi, à notre tour, le désir profond de lui être reconnaissant dans tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Parce que le Seigneur aime la reconnaissance aussi. Ouais, euh, quand elle vient aussi du fin fond de, de, du cœur de la personne c'est cela aussi ce que le Seigneur aime vous pouvez le remarquer euh, dans tous les actes effectivement qu'on pose Dieu regarde quand même le cœur il y a eu donc des pharisiens, des, des hommes, de publicains qui avaient des moyens, qui venaient mettre effectivement ce qu'ils avaient de superflu dans la caisse mais il y avait une, une veuve qui était là qui n'avait pas beaucoup de moyens et, et là, elle est venue avec euh, ce qu'il restait, mais c'est parce que son cœur voulait réellement donner au Seigneur. Et quand le Seigneur a regardé, il a dit de toutes ces personnes qui ont mis dans la caisse, c'est cette femme-là, auquel le Seigneur a eu à pouvoir regarder avec un regard compatissant. C'est ce que Dieu a, a, attend aussi, aussi, de tout un chacun de nous. Notre cœur que dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous désirons que le Seigneur fasse pour nous, c'est que nous devons d'abord examiner l'intérieur, effectivement. C'est pourquoi la Bible nous fait toujours paraître savoir que leurs cœurs furent vivement touchés. Quand le cœur est touché, alors là, Dieu il est attentif maintenant. C'est pour ça que quand il dit aux oh, hommes frères, que ferons-nous Dieu n'a pas tardé. C'est déversé, à leur donner ce qui était nécessaire, beaucoup réellement, que leur vue soit, soit changée, et soit transformée aussi. C'est la manière dont nous sommes disposés, mais parce que le cœur de l'homme est devenu tellement dur et insensible. C'est cela la difficulté et les douleurs, effectivement, parce que le problème, c'est les habitudes, en fait, quand ça s'est mis en place, alors à ce moment-là, on se dit que bon, pour nous, ce n'est pas vraiment ça qui ne concerne pas. Donc ça passe, alors que c'est la chose importante que Dieu veut, c'est que ton cœur soit toujours sensible. Que ce nom doit soit béni pour ce qu'il fait pour nous et qu'il continue davantage de pouvoir le faire. Parce que chaque jour, nous voyons sa main puissante et, et, et, et sa bonté. Sa grâce à notre endroit. Je, je le remercie aussi. Parfois, nous, il a une façon, une façon lui, de nous conduire, en fait, aussi. Parce que si nous simplement nous le remettons entre ses mains, il euh, agit. Comme je disais à euh, très bien-aimée sœur Trifoni, dont je suis heureux de pouvoir le revoir. Et son retour de voyage où il était parti. Que le Seigneur soit béni. De l'avoir gardé. Et nous sommes heureux, non? De pouvoir la voir. Elle partait certainement en se disant Je veux un peu dormir, reposer un tout petit peu comme ça. Mais le Seigneur, lui, il avait un projet. C'est là qu'on aime beaucoup les Seigneurs. Alors, quand elle est arrivée là-bas, et... <rire> et elle ne savait pas après, parce que c'est moi qui lui ai dit, lorsqu'elle est arrivée là-bas, voilà que. Et elle, allait, aller, elle allait pour dire bonjour à quelqu'un, c'est comme ça qu'elle a rencontré aussi une dame qui est là, et puis bon, la dame, euh, c'est à Goma qu'elle était, la dame commençait à pouvoir parler avec elle, et puis bon, lui exposer son problème. Et bien quand la dame lui a exposé son problème, alors elle lui dit, ah moi ça, ce problème là, je sais que quelqu'un, c'est qui la personne qui peut résoudre ton problème et alors elle a, Elle a donné donc mes coordonnées à la dame euh, qui est là. Et puis bon, et puis il est parti. Et voilà que la dame a pris les coordonnées de l'avant l'Afrique, Elle m'a appelé ici. Lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle m'appelle de, de la part de Madame Trifonie. et ils se sont donc rencontrés, il lui a parlé et la dame lui a dit que bon, ben, vous pouvez m'aider, votre problème. J'ai dit, oui, euh, de quoi s'agit-il Alors elle m'explique son problème en détail avec douleur et aussi avec tristesse dans l'âme, parce que ça faisait donc des années qu'il parcourait cela. Alors, alors je lui ai dit, vous m'appelez parce que vous voulez que je prie pour vous. Elle m'a dit oui, parce qu'on m'a dit que vous, vous êtes un mesure de, de mon problème ici, parce qu'il nous a rendu témoignage effectivement de comment aussi Dieu travaille avec vous. Alors j'ai dit effectivement vous avez besoin que moi je prie pour vous pour que Dieu agisse pour vous. Alors j'ai dit mais vous vous êtes une non chrétienne non croyante Elle m'a dit oui euh, je suis une croyante parce que j'ai dit moi je dois invoquer mon Dieu. Mais non le problème c'est que toi pour qu'il agisse en toi il faut quand même que tu connaisses ce Dieu que je vais invoquer. Alors, euh, j'ai dit, bon, dans quelle église tu vas pour prier Alors, il dit, je vais donc dans l'église catholique. J'ai dit, hein. alors le problème, j'ai dit, moi ici je vais invoquer mon Dieu. Mais tu veux que mon Dieu à moi puisse t'aider Mais pour que mon Dieu à moi puisse t'aider, il faut que toi aussi, tu puisses aussi croire qu'il est capable de pouvoir t'aider c'est que si tu ne crois pas qu'il est capable de pouvoir t'aider, il ne pourra rien faire. Et puis, pour que tu puisses croire quand même qu'il est capable de pouvoir t'aider, il faut que tu le connaisses. Mais toi, tu es catholique. Tu as trois dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc déjà, tu es dans la confusion de Dieu. Et quand tu me demandais de pouvoir prier pour toi, lesquels des dieux que tu pensais que tu pouvais invoquer pour toi Dieu le Père Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. que comment invoquer les trois à la fois aussi. Alors, il m'écoutait. J'ai dit, bon, alors, mesdames, d'abord, un, quand tu es chrétien, tu, tu es catholique, tu n'es pas une croyante. Enfin, tu crois à des choses, effectivement, qui sont euh, des, des logiques, en fait, de l'homme, en fait. Parce que, euh, déjà, si tu crois que tu as trois dieux, tu es une paillette. C'est que le fait que les croyants comme nous sommes, que nous soyons des croyants comme en Israël, ils croient en Dieu, à un seul Dieu. Puis je lui fais part de cela, effectivement. Je lui dis, euh, si tu as trois dieux, comment tu peux avancer Ah mais je crois que je crois en Dieu, mais dit, mais, mais tu crois en Dieu Mais lesquels de les trois Alors elle commence à pouvoir comprendre qu'elle avait un problème. Alors je lui ai dit, voilà ce que je voudrais donc te proposer, pour que tu comprennes. Je voudrais te montrer le Dieu que je sers. Alors si tu es intéressé par lui, alors nous allons conclure l'affaire. Ah ben oui, c'est simple, hein. hein? C'est là parce que tu le veux le mien. Alors pour qu'on puisse arriver à pouvoir faire les deals, toi aussi tu dois arriver à pouvoir le voir s'il est intéressant alors j'ai commencé à lui parler et j'ai dit tu vois les pères dont on t'a montré on t'a dit est ce que tu le connais les fils aussi je dit, je lui ai expliqué maintenant la divinité ce que c'était et je lui ai aussi expliqué effectivement que dans l'ancien testament il était comme ça, dans le nouveau testament il est comme ça et son nom à lui quand nous l'invoquons, c'est Jésus le Christ ah, alors elle m'écoutait mais alors là à ce moment son cœur était tellement touché, alors on mais... me. Avant, il me parlait comme étant monsieur, comme si, bon, voilà, comme on lui a dit, comme bon, il savait que j'étais quand même incroyable, mais il parlait quand même comme, il parlait à un monsieur. Et tout d'un coup, quand je lui parlais comme ça, à lui, en train de... et puis j'entends seulement, il me regarde, il me regarde, il me il, il... il... il... il... il... il restait tellement tranquille, son cœur touché, il me dit, frère Léonard, j'ai dit, oh oui. <rires> quand on m'appelle maintenant frère Léonard, <rires> c'est que quelque chose s'est passé dans le euh... Alors, il me dit... Qu'est-ce que je dois faire alors J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit mon Jésus t'intéresse. Ah, oui, elle dit, mais vraiment de tout mon cœur. Je vous dis la vérité, mais vraiment de tout mon cœur. Je le reçois, je l'accepte comme mon sauveur personnel, plus catholique du tout. Je veux vraiment ce Jésus dans ma propre vie. Elle, à cette triphonie, ne savait pas. quand elle a fini, les elle est revenu. J'ai dit, sœur, viens un peu ici. Je suis heureux, tu as été là. Tu, ah, voilà, elle m'expliquait. Je lui mais tu sais pas ce que Dieu a fait. Toi, ton voyage que tu pensais pouvoir avoir dormir sur l'herbe de, de l'Afrique. Hein? Dieu avait une mission. Tu es parti là-bas, il y avait une âme qui allait mourir catholique. Mais aujourd'hui, est une seras en crise. Et qui attend d'être baptisée aussi. Elle a accepté aussi les baptêmes. Elle veut effectivement aussi être baptisée dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà comment Dieu, d'une manière assez simple, cherchait une âme quelque part, et qui pouvait... C'est pour, j'ai dit, vous, vous, moi, je vois. Je dis, mais Dieu est amour, il a amour. Pour que cette personne-là reçoive Christ, parce que c'est une fille de Dieu, il a fallu qu'il déplace. Ah, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Oui, va te reposer. Mais là, il y a quelqu'un qui est là-bas que je veux avoir. Non, Dieu est bon. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Il y avait un ennemi éthiopien, un seul. Dieu a déplacé jusque là, et alors quand Philippe l'a baptisé, l'homme est parti heureux, Amen. sauvé par Dieu. Amen. Dieu est bon. Amen. Il a sa façon. C'est pour ça que nous sommes des ambassadeurs. Partout où nous passons, montrons notre identité. En fait. Que les gens voient, peut-être que Dieu peut t'utiliser, mais tu as honte qu'on voie que tu es une chrétienne. « Tu ne peux pas avoir honte du Seigneur. » Il a dit, « Celui qui a honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. »« Mon frère et ma soeur, à chaque endroit que tu es, frère, à chaque lieu, il ne faut pas... Euh, »« Il faut pas dire en sens que nous, nous sommes tous séparés, il n'y a pas de problème que tu tapes le verre de champagne, le verre d'alcool. »« Ce n'est pas ça que Dieu t'a destiné. »« Dieu t'a destiné pour que quand tu es quelque part, tu dégages l'odeur de Christ. »« Que ceux qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort, là... » qu'ils puissent sentir qu'effectivement qu'il y a l'espérance. Et c'est par toi que les hommes pourront voir qu'effectivement qu il y a un Dieu et effectivement aussi qui peut agir aussi pour nous. Et c'est comme ça que par elle aussi, le Seigneur a accordé la grâce aussi qu'elle puisse avoir la vie et qu'elle connaisse aussi la vérité maintenant et qu'elle puisse réaliser que Dieu est donc vivant. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur. De tout mon cœur, certainement, je voudrais vraiment te remercier pour la sœur Nadine. On se voit. père, rien ne pouvait arriver à pouvoir faire en sorte qu'elle puisse réaliser. Elle était profondément dans l'erreur. Il y a eu des religions, il y a eu des gens, des églises, ils pouvaient en avoir là-bas, père Dieu. Mais aucune de cela n'a pu toucher son cœur pour uh, réaliser qu'elle était vraiment dans une fausseté profonde et que si elle mourait, malgré tout ce qu'elle pouvait dans sa sincérité, elle allait vraiment en enfer dans le lieu du jugement, perturbissant, lié, enchaîné, en ténébreux, perturbissant Dieu. Mais il a à toi de pouvoir trouver ce moyen, ce canal. Beaucoup la parole lui atteigne aussi personne, Dieu, et qu'elle soit sauvée. Qu'elle soit aussi, par de mission t'élivrer. Nous te prions pour que tu lui donnes effectivement aussi l'objet de son désir, parce que tu l'as visité aussi, Père Saint. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté pour ton amour, et ta bonté, ta compassion, comme nous l'avons entendu dans ce soir dans le psaume 103. Seigneur, tu es vraiment Dieu miséricordieux. Gloire à toi. Nous te demandons cela, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Un roi, chapitre 18, nous prenons les Saintes Écritures. Et un roi au chapitre 18. C'est ça, oui. Nous lisons à partir du verset 16. Un roi, 18, verset 16. Alors. Abias étant allé donc à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu donc au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes donc le trouble en Israël ?» Eli répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les balles. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Aqab, envoyant des messagers vers tous les enfants d'Israël, il y rassembla le prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approchant de tout le peuple et il dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, si l'Éternel est Dieu allez après lui ?» Si ces balles allaient après lui, le peuple ne lui répondait rien. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons vraiment de tout notre cœur. Nous t'aimons Père. Merci. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu es. Vraiment, c'est une grâce vraiment imméritée mais vraiment particulière. La manière dont tu fais avec ton peuple, mon béni, aimé Père Saint Dieu. Oh, nous t'aimons parce que ce que tu fais, aucun, aucun frère ne pouvait le faire tu es le seul et l'unique c'est pour ça que c'est la vérité que des témoignages devaient nous parvenir comme la Bible le dit que quand on posa la question qui est digne on a regardé en haut dans les cieux. nous t'aimons mon Seigneur Jésus oh que ton nom soit béni parce que tu as combattu le seul tu as foulé au pressoir mon bénéme Père Saint Dieu tu as été le seul à fouler au pressoir Oh, que ton nom soit béni pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes heureux de pouvoir t'avoir. Nous sommes libres, Père, et personne ne peut encore nous mettre dans l'esclavage, mon bien mais que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment béni que tu nous donnes, de pouvoir lire ta parole, Père Saint-Dieu. C'est à ce moment-ci aussi que nous prenons plaisir, en te chantant, en glorifiant ton nom, et nous prenons plaisir à pouvoir t'écouter, nous parler aussi, Père. Pardonne-moi, mon sauveur béni. Oh Dieu, j'ai aussi besoin de toi. Que le cœur et l'âme soient entre tes mains, Parce que nous avons tous besoin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni. Je viens ces prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous le remarquons, effectivement, si c'était des moments tellement difficiles et euh, le prophète Élie était dans, dans une situation où euh, on, on les cherchait. Je pense que vous le savez effectivement aussi, quand il a eu à pouvoir faire l'état aussi du pays et du royaume d'Israël et comment aussi la chose était donc faite et en rapport avec aussi... Le, le, le ciel qui devait devait donc des reins effectivement ainsi. Donc on, on, on le recherchait effectivement aussi parce qu'il avait dit trois ans et demi sinon à ma parole effectivement aussi. C'est pour ça que Akab envoyait tout le temps les L'armée, effectivement, pour les chercher partout, parce qu'on voulait les tuer, on voulait éliminer effectivement, ainsi, jusqu'à ce qu'il euh, envoie chaque, euh, chaque chef d'armée qu'il a envoyé, effectivement, il trouvait Elie, mais il y allait il lui parler avec une politesse il manque de respect, et il criait, effectivement, pour lui parler, pour lui. Et tu de, descends de ici, va, il viens vient te montrer, parce que le roi, parce que bon, quand. C'est les rois qui les renvoyaient, ils se sentaient avec beaucoup d'autorité. Et quand ils voyaient Élie tout seul, on trouvait un homme tout à fait vulnérable, effectivement, auquel ils sentaient le droit de pouvoir dire n'importe quoi. Effectivement, mais... Et alors, quand il parlait comme ça, avec autant d'arrogance au roi... Enfin, Élie, pardon. Et Élie, il dit, mais alors, si je suis vraiment le prophète de Dieu, eh bien, que le feu du ciel tombe et consume. Chaque fois, c'était comme ça. Le feu tombait et consumait ces gens. Et il restait tranquille. Alors, le roi envoyait encore, effectivement, aussi des gens. Ils étaient comme cela. Mais alors, il a envoyé un, dont le nom était Abdias. Quand Abdias est venu, il n'a pas eu d'arrogance. Non, vous pouvez le lire. Il n'a pas eu d'arrogance, effectivement. C'est pour ça, comme la Bible le dit, celui qui vous touche, met une cour de risque très grave. Même s'il ne le voit pas maintenant, court terme, mais Dieu n'oublie jamais rien à long terme. C'est la vérité ce que vous entendez. Tout celui qui agit ainsi à l'endroit d'un fils de Dieu, que ce soit le gouvernement, que ce soit les ptô, partout où vous êtes, que ce soit les administrations, tout celui qui agit mal, avec de mauvaises intentions, à l'endroit d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu, il ne sera jamais tranquille. C'est pour ça que Dieu nous dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Chacun doit que vous allez, c'est pour ça que je ne sais pas, j'ai parlé avec, peut-être, je sais pas à qui je parle, mais c'est nous ici ensemble, que Dieu a fait de nous des conquérants, et, et nous sommes toujours victorieux dans tout ce que nous avons, mais le problème c'est que quand Dieu nous parle comme ça, nous devons croire cela, et accepter que nous le sommes, parce que si nous ne nous croyons pas, si nous ne l'acceptons pas, et ben, ça peut pas avoir d'effet sur nous. <rire> oui, parce que s'il si est dit, il est écrit, que dit, bon, c'est là que Dieu te le dit, mais tu il faut tout le prendre. Ce qui veut dire que quand Dieu me dit, <rire> c'est là, que je le prends, je peux sortir dans tous les lieux de bureau que je peux entrer. Je sais que ce que je veux, moi, et je dois l'avoir. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui est là qui veut s'y opposer, moi, je ne vais pas commencer à entrer ou comme ça, à se lever, à insulter. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne dis rien, je dis, Seigneur, j'ai la chose. Mais si c'est lui qui bloque la chose, tu t'en charges, toi. Vous savez, vous devez marcher, je vais continuer à lire, vous devez marcher, nous devons marcher, pas comme des mendiants. Non, frère, n'allez pas dans des bureaux comme des mendiants. C'est avec l'attitude de mendicité. Non, mettez-vous avec l'attitude des hommes qui sont sûrs. Pourquoi serez-vous demandé alors que votre père, mais c'est la vérité, notre père a tout. <rire> nous devons marcher et aussi être dans des conditions comme dans un que nous avons besoin de demander avec certitude. Peu nous importe, parce que même si complique, Dieu va décompliquer. Vous comprenez On complique. <rire> Donc, c est, c est, que ce soit aux études pour les enfants. Des jeunes qui vont étudier, qui vont à l'école, effectivement. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Oh, ce professeur-là, chez lui, quand on arrive chez lui, vraiment, on a beau étudier, mais il ne te donne pas vraiment des points. Alors, vous savez, on tremble pour son examen. Toi, tu ne dois pas trembler. Amen. Moi, je vais étudier. Mais je dois réussir. Mais c'est vrai qu'il faut quand même étudier aussi. Il hein? ne faut pas dire, bon, euh, ah, je suis un enfant de Dieu, je dois aller chanter. Alors, alléluia, gloire à Dieu. Mais on, tu sais que tu dois étudier. À moins qu'il y ait des circonstances qui font qu'effectivement, que, en tout cas, tu dois être à, à, à, à, à ta place maintenant pour chanter. Que, vous comprenez Des circonstances que tu vas pas à pouvoir lire. Mais quand tu as quand même la possibilité. Parce que Dieu connaît le cœur. Hein? Oui, Dieu connaît le cœur, effectivement. Alors quand tu as la possibilité quand même pour pouvoir étudier, étudie. Alors si c'était un jour d'examen, tu prises, Seigneur mon Dieu, la matière est tellement grande. Tu vois ma volonté, tu vois mon désir, aide-moi à étudier quand même la matière qui va, donc le professeur pourra interroger. Donc le Seigneur est capable hein, que tu ouvres, tu étudies, tu dis. Nous avons entendu des témoignages comme ça. Il hein? dit j'ai étudié, et puis je suis arrivé. Ah, Dieu soit béni. Il m'a posé seulement ça, la page que j'ai étudiée. Ils sont là. Donc, euh, a, rien qui soit impossible à l'éternel, notre Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas être comme des pauvres mendiants. Ah, ah, vous allez dans une administration. <rire> madame, je viens parce que... Non. Non. <rire> je ne viens pas mendier. Non, madame, je viens parce qu'il y a une situation que je rencontre. Qui est, est, mais poliment. Hein. Pas que non, tu... Non, tu tu... non. Non, non, non. F faut être En fait, il faut avoir un, un bon esprit pour comprendre les choses de Dieu, pour que les choses se passent aussi bien. Donc, poli, vous avez du respect à l'endroit de la personne, vous lui expliquez effectivement comment ce que vous désirez, ceci, cela, Je ne veux pas dans l'administration, vous n'allez pas voir. Bon, madame, mon séjour, vous n'avez pas prolongé. Ça fait déjà des jours, des jours Je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Non, pas du tout. Vous comprenez Madame, excusez-moi s'il vous plaît. bon, Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Est ce que j'ai donné tout le document, c'est cela, mais je ne vois pas que ça avance le dossier. Y a-t-il un problème Qu'est-ce qui bloque pour que je puisse Faites-moi savoir ce qui ne va pas pour que je puisse arriver à pouvoir vous fournir ce qui est nécessaire. Parce que bon, c'est un blocage, je ne sais pas tellement très bien, alors que les autres sont débloqués, et moi je n'avance pas. y a-t-il un souci Vous comprenez Je donne un exemple. Hein? Donc vous... Et la personne ne comprend pas. Ah mais la, la personne ici, on sent d'abord qu'il est sûr, il me demande si qu'il La façon de va parler, évidemment, elle dit, bon, écoutez, madame, on va examiner le dossier. On va examiner parce qu'il va là-bas et dit Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux dossier Quand tu parles comme ça, Dieu intervient. Il commence à pouvoir fouiller. Ah, mais c'est vrai, c'est Jean-Michel Vantin, qui n'avait pas signé ce document, qui devait partir aujourd'hui. Ah, mais madame, ce n'est pas un problème. Et puis C'est un exemple en fait. Donc il faut que nous puissions savoir que notre Dieu est avec lui. Ne touchez pas. Ah oui. Alors, ici, <rire> ceux qui venaient, effectivement, aussi, ils avaient euh, cette aisance-là de pouvoir dire que, bon, ben, c'est un monsieur, c'est un homme, et puis nous, sommes, nous avons l'autorité, nous sommes donc ceux que le roi a envoyés, que nous avons la possibilité voici, si on va l'arrêter, effectivement. Et lui, il a prouvé qu'il avait l'autorité au-dessus de tous. Oui, l'autorité d'Élie, c'était au-dessus de tout le roi qu'il avait, parce que c'était Dieu qui l'avait mandaté là-dessus. Vous êtes aussi le peuple de Dieu. Bien sûr, tu l'as dit, non Amen. Quand tu pries notre Père qui est au Amen. ciel. Donc ce n'est pas inventé, ce n'est pas que Dieu, tu l'appelles ton Père parce que simplement c'est une formule. Non, tu dois aussi être, euh, euh, tu, tu reconnais qu'effectivement que je suis né de lui, donc je suis dans sa maison. Né dans sa maison, c'est vrai non Donc je peux arriver, je le droit. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël invoquaient les seigneurs, les seigneurs entendaient parce qu'ils étaient son peuple. Avec ils, ils, étaient, ils étaient tellement dans l'assurance que le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et de Jacob, c'était leur dieu parce qu'ils savaient que Dieu avait fait une alliance avec leur père. Effectivement, les Égyptiens, non. Les, les Sénégalais, non. Enfin, je vais dire comme ça. Donc, vous comprenez. C'est pour dire dans l'ancien temps. Hein parce qu'aujourd'hui, bon, bref, bon. Mais vous comprenez, vous avez compris. Donc, c'est vrai que mais les enfants d'Israël, ils étaient sûrs que quand, quand nous invoquerons notre Dieu, alors il entendra. Mais ça doit être aussi la même chose qu'avec vous aussi. Donc, quand je invoquerai le Seigneur, mon Dieu, je suis sûr et certain qu'il m'entend parce qu'il me connaît, je le connais. Alors Abias alors à ce moment-là, ils sont venus, bon, le feu est tombé dessus sur eux. Et Abias est venu, il faut remarquer très bien l'attitude de cet homme par rapport aux autres. Et je voulais juste vous lire aussi, je pense que c'est dans, toujours chapitre 18, mais plus haut, effectivement, vers... Voilà, je vais commencer à voilà. 1. 18, verset 1 dit « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fit ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va donc, présente-toi devant Akab. Ça, on a déjà parlé, on lui a parlé, n'est-ce pas hein? Donc, il dit « Va donc, présente-toi devant Aqab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Donc, le Seigneur lui a parlé. Alors maintenant, Élie alla pour se présenter devant Akab. La famille était grande sa Samarie et Akab fit appeler Abdias. Vous suivez cela Chef de sa maison, or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Vous voyez ce que l'homme était alors maintenant il dit, « Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, écoutez bien, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons nous pas besoin d'abattre du bétail. » Et ils s'est partagé, donc, les pays pour les parcourir. Akab seul, alla seul par un chemin, et Abdias, alla seul par un autre chemin. Et comme Abdias était en route, voici, Elie les rencontra. Donc, Élie, Dieu lui avait déjà dit, d'ailleurs, il s'est présenté. Vous vous souvenez, non Et Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur sa face, vous voyez Il s'est prosterné et dit, « Est-ce toi, Seigneur Élie <rire> ?» Vous voyez cela et il lui répondit, « C'est moi, va dire à ton maître, voici Élie. voyez, la douceur et la manière dont Élie lui a parlé, C'était pas comme avec les autres qui étaient venus auparavant. Mais parce que lui, le Seigneur a permis qu'il soit sur ce chemin-là, parce qu'il avait fait du bien au serviteur de Dieu. Vous avez entendu, non Donc Élie lui parle. Maintenant, il dit, écoute ce qu'il lui dit. Et Abdias dit, « Mais quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir ?» Et l'Éternel, il dit, l'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Alors, et maintenant, tu dis, va, dire à ton maître, voici Elie. Puis, et puis, et puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer à Kabe qui ne te trouvera pas et qui me tuera. « Cependant, ton serviteur craint l'éternel dès sa jeunesse. » Il parle d'Eli, vous voyez quoi Alors, Élie lui, lui parlait, ce que Abdias ne savait pas, c'est ce que la rencontre d'Elie et Abdias, Dieu l'avait fait. Il savait effectivement pourquoi c'était Abdias, parce qu'avant cela, Dieu a parlé à son serviteur, qui doit maintenant se présenter. Et lui, Abdias ne savait pas. C'est pour ça Élie était train de le regarder. Et il parlait, il parlait. parlait. Elie savait déjà ce qu'il allait faire. Mais lui, il savait pas cela, effectivement. Alors l'homme, il dit, je vais va me tuer, parce que quand tu vas partir, il pensait effectivement que et ce serait effectivement comme les autres. Alors maintenant, il dit, est-ce qu'on a dit, donc, ton, ton habiteur, okay, donc l'Éternel dès sa jeunesse, il dit, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait Quand Jézabel, tu vois, il parle aussi à lui, hein, quand Jézabel, tu vois les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100, 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Oh, on nous avait déjà raconté ça, racontez oui. Donc, effectivement. Alors, on et maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Mais Élie dit, l'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias s'étant donc allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu donc au devant d'Élie, et à peine a-t-il perçu-t-il Élie qu'il lui dit, Est-ce toi qui jettes les troubles en Israël Ce que nous avons lu tout à l'heure. Donc pour vous remarquez l'état d'esprit, effectivement. Et comment c'est lui donc qui était donc parti avec la disposition qu'il avait dans le cœur, avec autant de respect, il s'est même incliné pour montrer effectivement à Élie qu'il avait beaucoup de considération. donc Dieu avait toujours voulu l'épargner. Par qu'il avait posé comme acte. Mais non, voilà que quand Élie s'est présenté effectivement aussi donc avec un câble, et quand un câble à pouvoir lui dire que c'est toi qui jettes des troubles effectivement, qui ramène effectivement ces troubles que nous avons en Israël, puisque le ciel donc est fermé, nous n'avons pas de pluie, et il n'y a plus rien à tout, la est venu, il dit non, c'est pas moi, c'est toi. Avec Jézabel, en fait, ta femme, en fait, moi qui était pour ce Dieu, fardé, vous connaissez comment moi, C'est pour ça que quand on parle effectivement de, de fardé, en fait, c'est un mauvais esprit. Ça veut dire que hein, vous mettez tout le bazar que vous vous mettez là, je sais que c'est problématique avec les filles, les jeunes filles. D'ailleurs, en parlant de cela, euh, nous étions dans la voiture et, et, et, et nous venions... Et une conversation s'est installée. Moi, j'étais en train d'écouter. Oui, euh, euh, donc, c'est un moment parlé. Alors, euh, je crois qu'il y avait quelque chose qui parlait à propos des, des, des, des, des faux ongles. C'est silence, bon. Vous voyez comment aujourd'hui, partout où vous allez, que ce soit les jeunes filles, les jeunes. Nanana, ils sont toujours les mains comme ça, mais les ongles à 3 km. Alors pendant qu'il parlait aussi, il dit, mais quand on met. On, elle disait, mais quand j'étais là, dans avant, mais je pouvais pas. Je pouvais pas m'en passer de cela. Parce que quand on travaille comme caissière, il faut avoir des mains jolies. Alors, je me disais, mais quelle beauté, alors. Euh, quelle beauté, c'est comme un animal qui ne sait pas tailler. Mais c'est la vérité, ça. Je me suis toujours dit, moi, enfin, peut-être moi je vois mal. Mais j'ai dit, mais mon Dieu, mais un être humain, une personne quand même qui est créée des dieux. Hein vraiment, qui n'est pas un animal, il n'est pas une bête, mais qui est assise là, elle a des ongles comme un, un, un chat ou un chien, jusque-là ou, ou un lion un panthère. Alors, tellement il dit, mais alors, tellement qu'on met les faux ongles là. Maintenant, pour pouvoir prendre les tickets de caisse. Si vous faites comme ça, comment vous allez faire Parce qu'ils sont tellement longs. Ah oui, ça il fait comme ça, on doit faire comme ça pour prendre à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez quand vous êtes des regardez bien les mains. Ils vous donnent comme ça, parce que les ongles étaient tellement longs. Alors ce qu'il a dit, il me dit, mais ce qui se passait, c'est que, ce que on, les gens ne se rendent pas compte, c'est plus on met ses faux ongles. Ah, ah oui, parce que d'abord il disait, oui, mais bon, je dis, moi j'ai écouté. Il dit, oui, mais en fait, quand tu ne mets pas ces faux ongles-là, c'est comme si tu n'es pas habillé. je dis donc les doigts doivent être habillés. Donc il dit, mais c'est un esprit, une fois que vous avez commencé à le mettre. Ah oui, vous ne pouvez pas vous en passer. Et puis en plus, vous savez comment je pense vous savez comment on les met, non On colle. rendez-vous un peu comme toi, un être humain. Tu prends de la colle, tu mets sur du plastique. Non, c'est quand même grave. Et puis tu colles, tu colles, tu colles, tu colles, tu colles, tu colles, tu colles, tu colles. Tu colles, tu colles. Et puis tu commences à manger. Mais je ne sais même pas comment vous voyez. Hein tu commences à t'attendre d'abord pour que la colle colle il faut mettre du vent ça puisse coller comme tu dis ma précieuse mais c'est cela le problème bon, maintenant je demande si déjà l'étiquette caisse tu as difficile à pouvoir tenir et là c'est bon. C'est le problème. Hein? Ticket de caisse, ce pas possible. Alors, manger maintenant, ça devient problématique. Bah, bref, Alors elle, elle disait donc, c'est un esprit, quand ça rentre chez vous, vous ne pouvez pas sortir les, les ongles nus. Maintenant, les dangers, c'est quoi Elle dit les dangers, c'est que quand vous mettez ça tout le temps, et vous, quand vous, vous enlevez, ça fragilise les ongles. C'est-à-dire que, les, ah, voici même mes soeurs qui ne savais pas. Les ongles sont fragilisés, donc les ongles sont abîmés. Donc, vous voyez que <rire> les choses que vous faites, et vous pensez qu'effectivement, alors, j'ai parlé de Isabelle hein, la farde, la poudre la grosse, là, que, que vous mettez là, des couches que vous mettez là. Eh bien, vous ne vous rendez pas compte, en fait, ce que ça produit, en fait, sur votre poids. Alors j'entendais les gens qui ne le pas. J'ai entendu le bruit qui dit comme ça. « Vous allez me détester, mais il n'y a pas de problème. » Il disait toujours, « Oh, si je ne l'aimais pas, je ne peux pas sortir. » Alors j'étais en train de regarder. Et puis bon, alors les, les, les, les jeunes chrétiennes, en fait, effectivement aussi. Vous me regardez, hein Les jeunes chrétiennes maintenant aussi. J'ai dit, les parents doivent vérifier leurs enfants. Si vous aimez vos enfants... Alors, vous devez les interdire de faire toutes ces choses-là, ces crayons, ces fards qui sont sur le visage. Et, et, et, et ne, ne, ne dites pas, ah, j'aime mon enfant, je lui laisse la liberté. Là, c'est une malédiction parce que vous n'aimez pas l'enfant, vous détruisez votre enfant. Parce que devant Dieu, la personne, il peut prier comme il peut prier, hein, mais il est sous la condamnation. Oui, monsieur, oui, madame. Bon, alors, Jézabel, donc... Euh, alors, la poudre, donc, la question, la voilà que... Peut-être je vais m'arrêter sans te tromper plus longtemps. On me dit que oui, la poudre là, c'est qu'on hein, met parce qu'on a des défauts là. Et parce que ça, ça cache les défauts. Mais alors, ce que j'ai dit, on me dit, mais euh, on vous trompe vraiment. Parce que quand vous venez, quand on vous regarde, on voit que vous êtes plus en défaut avec toute cette couche que vous avez parce que ce n'est pas de vous. Et puis, mais c'est la vérité. On, on, on, vous mais j et puis j'ai dit bon vous allez me dire, et puis j'ai dit parce que je vois que ça mal à l'aise les uns comme les autres ça doit pas vous mettre mal à l'aise hein? il faut que vous puissiez vous savez vous devez servir Dieu non vous voulez servir Dieu non ah, ben oui ah ben oui faut pas vous sentir mal à l'aise ah maintenant on va parler non non non non vous devez l'écouter parce que quand vous vous présentez déjà là vous-même déjà dans votre peau et mise, vous n'êtes pas tellement à l'aise. Saluer un frère ou saluer une soeur, c'est la partie de l'épaule qui vient. Pourquoi Parce que si vous l'approchez, la poudre que vous avez, elle va tâcher. C'est la vérité, non Alors, Oui. Donc ça veut dire que, et en une journée, vous... maintenant, si déjà comme ça, pour saluer quelqu'un, vous avez des difficultés, maintenant, comment vous allez chanter Dieu ou servir Dieu parce que vous avez peur que la transpiration, ah, si tu transpires trop, eh bien, prends parce que ça va commencer à couler. ici. Donc, je dois vanter pour sécher. Ah, pourquoi la soeur avait tout le temps de Mais surtout la température, elle est bien. Non, non, il veut que les séchages continuent à pouvoir sécher. Parce que si ça fait trop chaud, c'est la mouleau qui coule. Hein? Ça commence à couler et puis... Difficile de rattraper. Et puis on me dit aussi que oui, c'est parce qu'on doit cacher des défauts. Mais en fait, non. Les problèmes, ce que vous dites à Dieu, Seigneur, tu n'as pas fait un bon travail. Seigneur, vraiment. Alors, pourquoi vous lisez les psaumes qui dit les 139 Et quand vous le lisez, vous criez Alléluia, Amen. Ah, que dire, mon grand, tu vois, c'est vrai. Alors, il ne faut ne, ne, pas pas fâché. Non, non, non, je dis, non, non, non. Même si vous êtes fâché, ce n'est pas un problème. <rires> De toutes les <la> façons. <rires> les psaumes 139, on peut les lire. <rires> voilà, psaume 139, il nous dit quelque chose. Et puis, vous allez partir parce qu'il était en file je ne vais pas trop vous retenir. Puis, on continuera peut-être après, si Dieu le permet. Allez, allez viens, psaume 139. Ah! Tu l'aimes beaucoup lire ça, mais tu sais bien dans quelle verset encore je vois. Et les toits se lever pour que je puisse donner plus dans Ah voilà, merci beaucoup. D'abord nous commençons. Verset 13, il dit, mais c'est toi qui as formé un reins. Tu dis ça à Dieu parce que tu es le loup, hein. C'est toi qui as formé un reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Alléluia. Et puis tu dis, j'étais loup. tu dis, j'étais loup de ce que je suis une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Mais après, tu lui montres que tu as fait des défauts, tu ne m'as pas fait comme il fallait, mais tu lui dis que tu m'as fait une créature si Frère ça. alors si tu es si merveilleuse, elle arrête la peinture. Oui, parce que c'est un contraste avec la parole que tu dis à Dieu. Parce que tu dis à Dieu, parce que là, c'est que c'est ça qui veut dire, tu dis à Dieu, Seigneur, j'étais loup. Car la parole n'est pas sur ma langue, oh, Jésus-Christ, mon roi, tu es grand, tu la connais déjà entièrement. Et puis tu dis, tu dis, dis, dis, c'est toi qui as formé mes reins. Donc tu dois te suivre quand il a fait tout, c'est parfait, non Tout ce que le Seigneur a fait sur toi, c'est parfait. c'est quand tu reconnais qu'il n'a pas fait son travail comme il faut, que tu veux maintenant lui montrer. Est-ce que vraiment la régile peut dire au potier ce que le potier peut faire? Oui, c'est la Bible là. Donc, sœur, il faut arrêter. Je parle bien aux sœurs, c'est-à-dire aux fils, aux filles de Dieu, effectivement aussi. Qui, qui aime le Seigneur. Vous savez que ça, ça. tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. Mais Dieu n'a pas dit que vous devez être sale. Non, non, non. non, non, non. La, la femme vertueuse, on dit et les produits ne lui font pas défaut. Mais maintenant, quand on dit les produits, ce n'est pas pour s'écrocher la peau. Non, parce qu'on va trouver, Ah, on a dit, on a, et puis on va s'écrocher la peau. On était sombre, on commence à devenir bon plus. Frère, ma soeur. Vous me suivez bah, Vous remarquez très bien que j'avais lu un autre chapitre verset. Et puis je suis rentré chez Neta ou pas planifié vous n'allez pas dire, oh, le frère nous avait bien pour nous bombarder. Non, non, non, non, non. C'est en lisant qu'effectivement, que ça fait comme ça. Alors moi, je glorifie Dieu parce que c'est Dieu qui veut que vous, vous puissiez entendre, en fait de ne plus recourir à ce genre de choses. Si Dieu a fait de toi comme ça, pourquoi tu dois t'écorcher avec des, des, des produits qui doivent brûler la peau, et puis tu mets, qui te brûlent, tu commences à pouvoir avoir la puis pour avoir, et vous n'avez pas besoin Utilisez les produits normaux pour garder votre propre. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Ça, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, tu es foncé. Demain, je te vois comme une chinoise. Je me pose des questions. Après, c'est la catastrophe. Hein? Qu'est-ce qui se passe Vous devenez vert, violet, rouge. Parce que la réaction maintenant chimique fait qu'on ne sait plus de savoir. Tu es chinois. Tu es du Madagascar, ou tu es du Congo, parce que la peau commence à faire des, des gymnastiques, toute la couleur change. Et vous avez pu mettre autre chose, ça ne fait plus rien. Parce que vous l'avez écorché, vous l'avez perdu, elle a perdu son élasticité à cause du produit. Au lieu d'être joli, vous devez devenez extrêmement moche. Alors ça, là, ce moment-là, comment je peux te regarder Je ne peux pas dire que je suis une si merveilleuse, parce que ça, ce n'est pas la touche de mon Dieu, ça c'est une autre touche. Il est 21h. Que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu vous fortifie, qu'il vous soutienne, qu'il vous aide Amen. et qu'il vous bénisse aussi. Amen. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, mon âme te loue et te glorifie si encore pour ta bonté, pour ta miséricorde et tes compassions. Jamais tu n'as abandonné ceux qui sont à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, mais tu as toujours eu à pouvoir agir encore davantage pour ton peuple, Père oh Dieu. Tu as dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que je reconnais pour enfin, pour mes enfants, Père Saint-Dieu, pour fils et filles, mon bénémoine Père oh Dieu. Nous te sommes vraiment reconnaissants, mon mes Père. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu es notre Dieu. Je te remercie parce que nous avons prié pour que tu nous parles, Père, et c'est vrai que l'homme voir une autre orientation, mais Seigneur, c'est toi qui nous montres le chemin et la voie. Bénis tes enfants, Père Tubissant, Dieu, là où l'ennemi, les diable, a eu à pouvoir chercher à pouvoir détruire ce qui est à toi, mon béni, Père Tubissant, Dieu, à les emporter dans le domaine de l'erreur, mon béni, Père Tubissant, que tu puisses délivrer, mon béni, Père Saint, et le fortifier. C'est vrai que le cœur est vraiment aussi aussi mon béni, Père Tubissant, parce que l'homme n'aime pas la correction, mon béni, Père Tubissant, mais. Tu aimes ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je t'en supplie. Accorde donc la grâce, mon bien-aimé Père Dieu, que le corps se réjouisse et que réellement que la compréhension soit aussi claire afin que nous revenions davantage dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que ton peuple à toi, tes enfants, tes fils et tes filles, mon bien-aimé Père Dieu, puissent avoir réellement aussi une attitude, un comportement qui se doit de la bonne manière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que ce que tu as fait à ma soeur, c'est la beauté que tu lui as donnée, Père Tubisson Dieu, il, il, il est une beauté. Nous la fait exceptionnel parce que c'est cela ce que tu as fait et, et chacun apprécie effectivement aussi ce que tu as fait. Je te loue de tout mon cœur. Ne laisse pas nous, nous égarer, Père Tout-Puissant, Dieu, à, à faire des choses qui ne sont pas parce que ta touche à toi est merveilleuse, mon mon Père Saint-Dieu. Mon âme te loue et mon âme te glorifie encore aujourd'hui, Père. Que ton peuple soit délivré, Père, parce que les, les diables veulent toujours amener tes enfants dans l'esclavage, Père tout Oh Dieu, mais ils sont libres, mon béni, Père tout Tu les as libérés, mon béni, Père tout Ils ne peuvent pas avoir honte de qui que ce soit, parce que ce sont des filles, Père tout Dieu. Elles seront aimées, elles seront appréciées, telles que toi, tu les as faites, mon béni, Père. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Béni soit ton Saint-Nom, mon béni, Père tout Dieu pour ce que tu fais, pour chacun de nous. Nous rendons gloire à ton nom et nous te remercions, Père. Mon âme, te glorifie encore ce soir, mon bénéfice Père. Mission. Garde ces enfants qui sont à ton, mon béni, Père, Dieu. Et protège chacun d'eux, mon bénéfice Dieu. Qu'il reste dans la ligne, mon bénéfice mon Dieu. Pour te plaire encore davantage, mon roi, bénis les riches, mon bénéfice Dieu. Le combat est là, mais ils ont la victoire aussi, mon sauveur. Et nous te disons merci, oui, Père bénis tes enfants et protège par les de Dieu et manifeste ta grâce car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen. Amen Mon grand les signes de la victoire déjà brillent au ciel merci Là. Quatre heures <coughs> le signal de la victoire des jambi.